Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve pour une petite vidéo astuce euh, que moi personnellement j'ai trouvée euh, parce que en testant euh, différents zoos, je rencontrais des problèmes au niveau sociabilité des animaux, au niveau des alphas, des combats, euh, du stress des animaux, etc donc euh, j'ai décidé euh, bah, de vous partager ce que j'ai euh, trouvé moi en faisant des recherches euh, des astuces et on va commencer par le plus important qui n'est pas à négliger c'est la base euh, du jeu planète zoo à savoir que j'ai euh, débuté sur planète zoo je n'ai pas joué à tout ce qui était euh, les jeux précédents de euh, de frontières, c'est-à-dire euh, Jurassic Park, euh, j'ai joué très très peu à euh, Zoticon, euh, Planet Coaster, j'y suis pas allé. Et apparemment, d'après ce qui est dit, euh, c'est vraiment le jeu le plus complet que euh, Frontier a développé au niveau de, de, de ces jeux de gestion. Euh, ça regroupe un petit peu tous ces jeux précédents avec euh, les améliorations, euh, que les joueurs demandaient à frontière euh, par rapport à ce, aux problèmes qu'ils avaient rencontrés dans leur jeu précédent euh, que j'ai cité euh, juste avant. Donc, bon, on est dans un de mes zoos que j'ai mis de côté parce que justement, euh, quand j'ai commencé à rencontrer des problèmes euh, dans le premier et dans le deuxième, si c'est le deuxième j'ai dit, mais bon sang, il y a quand même quelque chose à faire. Et je me suis aperçu que la base, la base vraiment la plus importante avant de débuter votre zoo, c'est vraiment d'éplucher la zoo Pédie. La Zoopédie vous permet de retrouver d'abord toutes les races d'animaux qu'il y a dans le jeu de base alors sachant que dans le jeu de base il y a trois animaux que vous n'aurez pas si vous n'avez pas la version de luxe euh, qui coûte plus cher mais est-ce que ça vaut le coup de prendre une version plus chère pour trois animaux ça c'est vous et votre budget moi je n'ai pas trouvé d'intérêt pour trois animaux à prendre la version de luxe donc j'ai le DLC euh, Amérique du Sud et j'ai le DLC euh, polaire. Voilà. Donc euh, euh, j'ai l'ours polaire, etc. Je ne m'en suis pas encore servi. Je préfère y aller doucement. Et surtout que je développe plus euh, le mode Bacassa parce que j'aime bien tout ce qui est build. Euh, et ça, c'est pas encore au point, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va y revenir. C'est la zoopédie, la base de votre jeu. Pourquoi parce que ici, donc vous avez toutes les races des animaux. Si vous cherchez un animal en priorité, vous avez le système de recherche ici. Et ici, vous avez les informations générales. Alors, euh, la première chose qui m'a, moi, en tout cas, dans mon expérience à moi de ce jeu, euh, c'est que je trouve que le, le, le, le, le nom planète ZOO, euh, je ne vois, vois pas ça comme un zoo. Je vois ça plus comme un parc. Puisqu'ici, on a des informations au niveau des euh, animaux, <rire> au niveau de la planète. C'est-à-dire que non seulement ce jeu est un jeu de gestion, mais c'est aussi un jeu ludique, qui vous apprend des choses. Et je peux vous dire que je, suis, je me suis couché moins bête après avoir fait, euh, c'est du boulot, hein, euh, d'aller prendre la zoopédie. Zé de se pencher sur chaque animal, euh, ça m'a pris, euh, je, vous demande, je vous raconte pas de bêtises, mais au moins 12 pages doubles euh, pour bien, euh, bien arriver à, à tout comprendre. Et franchement, depuis, en mode franchise, c'est Finger in the Noise, euh, je m'en sors super bien. J'ai plus de problèmes de stress d'animaux, j'ai plus de combats, euh, j'ai plus tout ça, j'ai plus de problèmes à ce niveau-là au niveau de la gestion. Pourquoi Parce que j'ai vraiment épluché la zoopédie. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que c'est la base. Je vous en ferai peut-être une note au niveau euh, de la gestion euh, de la carte thermique, qui est super importante aussi, mais on va commencer par la zoopédie. Donc, comme je vous disais, euh, ça me gêne un petit peu ce terme de zoo, parce qu'effectivement, là, on se retrouve avec des animaux qui sont euh, sur la Terre, sur la planète, hein, euh, en état d'extinction, de, de, en danger, euh, voire même en préoccupation mineure, ou domestiqués, ou, ou alors on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Il n'y a aucune donnée, sachant Frontier a travaillé avec des scientifiques, etc. pour faire cette zoopédie. Bon, il y a certaines choses un petit peu bizarroïdes dans la zoopédie qui tiennent pas trop la route, mais bon. Euh... Je, pense, je pense, à mon avis, que c'est plus, quand on regarde ça, de préservation. Vous voyez, un zoo, moi, ça me fait plus penser à un zoo qu'on va visiter. Euh... Mais c'est plus de la préservation animale, puisque... On vous propose vous avez deux solutions soit de vendre l'animal que vous ne voulez plus euh, à d'autres joueurs qui vont les acheter via l'échange d'animaux, soit vous pouvez les relâcher dans la nature. Et ce qui fait que vous repeuplez, enfin vous aidez virtuellement euh, à repeupler euh, bah, des espèces en, en voie d'extinction, en danger, etc., etc. Mais bon, dans la réalité, c'est autre chose, hélas. Euh, le jeu n'aidera pas euh, à faire en sorte que dans la réalité ça soit euh, ça soit le cas, bien qu'il y ait énormément maintenant euh, euh, de de de, de, de de protection animale qui euh, s'occupe justement de, de repeupler euh, les animaux euh, qui sont en critique d'extinction comme le panda, etc. Et ça m'est venu justement cette idée euh, d'aller étudier un peu plus près la zoopédie suite à un documentaire qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps, on est le, le 28 mai 2020, euh, sur les pandas. Et euh, je suis restée scotchée devant ce documentaire. C'est euh, <coughs> donc en Chine, ils ont créé euh, différents, euh, différents, di différents euh, je dirais, parcs euh, pour aider, euh, en fait. Euh, le fait que euh, les pandas ne soient plus en danger critique d'extinction dû à la surpopulation qui a divisé euh, les, euh, les, les, les forêts, euh, qui les a coupées hein, avec, euh, en créant des villes, etc. Là, en Chine. Et, qui ont séparé, si vous voulez, les habitats. Donc, les pandas n'arrivent plus à se rejoindre. Et donc, euh, vous pouvez avoir des femelles complètement isolées et qui n'arrivent pas à se reproduire, etc. Donc, ils sont en train de lutter avec différents parcs comme ça euh, pour euh, faire en sorte que les pandas euh, ne soient plus en danger d'extinction. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est très bien. c'est Ils ont fait un premier parc où il y a des soigneurs euh, qui s'occupent d'une panda ou euh, d'un panda et euh, qui s'occupent de leurs petits. Il euh, y a un autre, euh, un autre parc en Chine, euh, et celui-là je l'avais trouvé assez marrant, euh, où les soigneurs sont habillés en panda de façon à ce que les petits euh, ne soient pas habitués à la présence humaine et euh, de façon à pouvoir les relâcher dans la nature. Euh, et ensuite, ces petits-là, si vous voulez, ils les prennent ils les mettent dans un autre parc euh, pour voir s'ils arrivent à se débrouiller tout seuls euh, bon, ils prennent leur mère, hein, ils prennent les petits euh, et ils les mettent dans, dans une espèce de parc qui est beaucoup plus ressemblant à leur environnement naturel et quand ils voient que les, que les petits arrivent à s'en sortir et qu'ils seraient capables de, de, de s'en sortir, ils les relâchent dans la nature et euh, ça, ça permet comme ça aux pandas euh, de se reproduire et euh, ben, qu'il ne soit plus en danger critique d'extinction. Euh, il y a tellement d'espèces animales qui ont disparu. Et le monde ne va pas bien du tout. Hein. Euh, les, les, le moindre animal sur la planète a son importance. Donc, pour moi, je trouve que c'est euh, plus, plus un, un, un jeu euh, où virtuellement on, on a envie de, de, de, de sauver ces animaux. Euh, plus qu'un zoo voilà donc euh, vous avez ici au niveau de la, des informations générales différentes couleurs donc vous avez qui sont éteints à l'état sauvage vous avez ceux qui sont en espèce en danger critique d'extinction vous avez des espèces en danger vous avez les espèces vulnérables vous avez les espèces quasi menacées ceux qui sont en préoccupation mineure comme le grisil qui est sélectionné vous avez les domestiqués et vous avez ceux auxquels on n'a aucune information. Enfin, du moins, Frontière n'a pas eu d'information. On ne sait pas trop où ils en sont au niveau de, bah, de, du nombre d'animaux de, de leur race présents encore sur la planète. Donc, ça, c'est super important à regarder. Euh, le guépard, vous voyez, c'est une espèce vulnérable. Euh, et si on va sur... Euh, on va prendre le panda en exemple. Voilà. Espèces vulnérables, il y en a qui sont euh, en danger, vous voyez. Euh, ensuite, euh, voilà. Par exemple, le pangolin de Chine, voyez, il est en danger critique d'extinction. Euh, je ne sais pas si on, non, en cliquant là, on n'arrive pas à les avoir. Donc, euh, sur chaque animal, vous allez avoir, euh, voilà, vous savez, c'est une espèce en danger, en critique d'extinction, en, pré en préoccupation, vulnérable. Euh, a vous de voir, mais c'est pareil pour les vivariums, hein. normalement. Non, on a des données insuffisantes sur les, les vivariums, c'est bizarre ça. Non, ouais, bah, oui. Sur les scorpions, euh, certains. serpent brun, Serp il est en préoccupation mineure. Euh, le Titan, on n'a pas de données. Enfin, c'est pareil sur les, euh, les vivariums, hein. vous avez euh, pareil, des données là. Donc après, avoir ce que vous voulez faire vous de votre zoo, de votre parc, pardon. Je n'avais euh, pas employé le terme zoo, mais parc. Euh, tout en ayant toutes les espèces. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, et qui n'est pas des moindres, c'est euh, que vous avez euh, différents continents. Donc, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Océanie, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors, donc ça c'est au niveau de l'habitat que vous allez le trouver, euh, ce qui est important à retenir, donc, c'est le continent, les régions, bon, ça ne compte pas beaucoup, mais surtout les biomes. C'est-à-dire que la vipère de la mort, elle est originaire de l'Océanie et elle se sent bien dans les... Euh, même si c'est un vivarium, hein, euh, donc c'est peut-être pas le bon exemple à prendre, on va prendre le tigre. Donc c'est le continent Asie euh, et le biome, il est bien dans les, dans les biomes tropicales, tropical, climat tempéré et prairies donc ça c'est super important donc à savoir qu'en amérique du sud ça peut vous aider euh, vous avez 6 animaux d'habitat et 12 vivarium en amérique du nord vous avez 10 animaux d'habitat et 2 vivarium en amérique centrale vous avez un animal d'habitat et un vivarium en océanie un animal d'habitat 3 vivarium en europe 4 animaux d'habitat 0 vivarium et en asie vous avez 17 animaux d'habitat et un vivarium, et en Afrique 27 animaux d'habitat et 4 vivariums. Donc au niveau de votre euh, de votre parc, vous pouvez le, le noter si ça peut vous aider euh, pour euh, voir comment vous allez euh, faire votre parc. Euh, les deux plus gros sont effectivement l'Asie et l'Afrique. Voilà. Et ensuite, au niveau des biomes, euh, oui, j'ai pris chaque animal, j'ai regardé quel biome ils, ils aimaient, etc. Il s'avère que là, les, les, de tous les animaux regroupés, le biome le mieux est le biome tropical. Il y a 44 animaux euh, qui sont bien dans le biome euh, tropical. Ensuite, c'est euh, prairie, il y en a 37. Tempéré, 25. Euh, il y en a 9 dans le désert. 7 en aquatique, 8 en toundra, et il euh, y en a 10 en taïga. Donc, euh, chaque biome a une température, ça vous le voyez quand vous créez votre zoo. Mais apparemment, euh, d'après ce que j'ai noté personnellement, quand j'ai euh, étudié la zoopédie complète, et c'est vraiment la base de votre jeu, euh, ben, apparemment, c'est le tropical qui correspondrait le plus euh, aux animaux donc euh, je suis repartie c'est pour ça que moi j'ai abandonné celui-là et que je suis en train de refaire en mode bac à sable euh, un zoo en euh, tropical et puis euh, je vais voir ça de plus près mais, on, mais au niveau franchise en tout cas les petites astuces que je vais vous donner là euh, en tout cas moi ça fonctionne euh, je m'en sors beaucoup mieux j'ai beaucoup moins de combats j'ai beaucoup moins de de problèmes de euh, d'animaux stressés euh, mais vous allez tous je vais, je vais essayer de tout vous expliquer là dessus mais il y en a beaucoup à dire ensuite ce qu'il faut tenir compte aussi c'est au niveau du terrain donc euh, on vous dit que par exemple pour le tigre du bengale il vous faut 705 mètres carrés de terrain il n'y a pas besoin de mettre de l'eau, c'est marqué là. Si vous, si vous cliquez dessus, vous voyez écrit aux requises. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en mettre. Hein. Vous pouvez en mettre pour faire de la déco, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas nécessaire. Euh, donc 0 m3 de dos, ils n'ont pas besoin de structure d'escalade. Et il faut que dans l'enclos, ils fassent entre 12 et 40 degrés. Alors Pourquoi j'insiste sur la température C'est parce que tout simplement, euh, si... Euh, vous mettez un biome tropical vous aurez des économies au niveau franchise euh, des euh, chauffages ou des ventilateurs voilà parce que après il y en a euh, comme j'ai pu le voir qui joue avec euh, ben, euh, quand, on, quand, quand on crée notre zoo c'est vierge, complètement vierge et on peut, euh, on peut choisir des débuts, le biome etc et beaucoup prennent taïga euh, c'est ce que j'avais fait moi euh, mais hélas il faut mettre énormément de chauffage, le chauffage en franchise ça prend beaucoup d'argent, euh, les euh, ventilateurs c'est pareil, euh, l'électricité tout ça au niveau franchise, euh, vos employés etc etc tout ça ça prend de l'argent, donc euh, tropical l'avantage c'est que beaucoup d'animaux s'y plaisent donc on sera moins porté à y mettre euh, du chauffage mis à part euh, pour certains. Et euh, ou des climatiseurs pour d'autres, hein, comme l'ours polaire, euh, ou euh, la, la, la, la panthère des neiges, etc. On, évidemment, là, il leur faut de la neige. Donc, euh, là, on sera obligé, mais vous aurez moins de dépenses, en tout cas, euh, si vous mettez en biome tropical, euh, voire taïga. Voilà. Donc, ça c'est important à savoir, faites attention à la température requise par l'animal. Donc, euh, vous avez ici votre délimitation, la, le, le, la clôture qu'il faut. Donc, il lui faut un mur anti-escalade niveau 3. Et minimum 3 mètres de hauteur. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, c'est 700 mètres carrés par individu. C'est-à-dire qu'ici, quand vous passez sur l'information de l'espèce, on vous dit que le groupe hors jeune, c'est-à-dire votre couple de base ou les animaux de base que vous allez mettre, vont correspondre quand vous allez faire votre enclos. Euh, vous allez faire, bon, admettons 705 m2, on va dire 800 m2, on va arrondir, ou 700. Ça va vous dire qu'il n'y a pas assez. L'animal n'est pas bien parce que vous avez fait un enclos trop petit. Euh, il ne vous dira jamais, c'est pas bien, vous avez fait un, un enclos trop grand. Pourquoi il faut faire plus grand que ce qui a marqué là parce que, comme on vous l'explique ici, c'est hors jeune, c'est-à-dire hors bébé. Or, vos animaux vont faire des petits. Il y a des animaux qui vont faire un seul bébé. Il y en a euh, qui vont faire, euh, ben, par exemple, là, il peut faire, euh, la femelle tigre peut faire de 1 à 4 petits. Le problème que vous allez avoir, c'est euh, que l'abri, ça ira pas au niveau social. Parce que, tout simplement, l'abri... Vous vous poserez la question, vous direz, mais je comprends pas, pourtant je respecte, il y a bien tant d'animaux, euh, j'ai bien tant d'animaux adultes, tant d'animaux jeunes. Tout ça parce que tout simplement, au niveau du terrain, ça ne comptabilise, les 705 mètres carrés ne comptabilisent que les animaux de base, pas les petits que vous allez avoir après. Donc, euh, ça le dit bien ici, taille du groupe 1 à 2, un mâle pour une femelle. Euh, donc, faites attention parce que dès qu'il va y avoir des petits... Ils sont pas à partager les petits, il va falloir, s'ils sont meilleurs, ben vous, vous les gardez. S'ils sont moins bons, ça c'est ça sera peut-être une autre vidéo. Euh, mais il y a des critères à respecter. Donc, euh, dites-vous bien qu'il vaut mieux faire des enclos plus grands. Pour se dire, hein. ils vont avoir des petits, il y en a peut-être que je vais avoir avec de bons, de bons gènes, donc je vais les garder. Euh, mais ça, ça ne prend que... Les animaux que vous aurez posé de base, par exemple, le, je pose un mâle une femelle tigre ou un mâle et deux femelles, j'en sais rien, donc là c'est un mâle pour une femelle. Donc un mâle, une femelle tigre, il va y avoir des petits, j'ai juste mis 700 mètres carrés, ça ne va pas aller. Donc faut mettre un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, donc effectivement de ça, de la taille de votre groupe hors jeune, hein, vous, donc ça veut dire avant que vous ayez des petits La domination, c'est là où il y a les combats le système de reproduction, je vais vous expliquer pourquoi, la relation avec les humains, les visiteurs ou pas dans l'habitat, euh, au niveau des données moyennes, prenez surtout en compte la longévité, savoir jusqu'à quel âge votre animal peut vivre, et la maturité sexuelle, c'est-à-dire à partir de quel âge il peut faire des bébés, et à partir de quel âge il est stérile. Tout simplement parce que, euh, au fur et à mesure de votre jeu, vous allez avoir des petits, ça va s'agrandir, vous allez agrandir vos enclos, vous allez, euh, parce que vous aimez bien les tigres, vous voulez en avoir beaucoup, euh, vous allez agrandir vos enclos petit à petit, mais euh, vous allez avoir un moment, bon là la stérilité est inconnue, mais euh, vous allez avoir un moment où ils feront plus de petits. Donc, il y a une chose à savoir aussi qui est très importante et ça a été des questions qui sont revenues euh, sans cesse au niveau des forums parce que beaucoup de gens étaient bloqués. Il faut savoir que, euh, que vous soyez en mode franchise, en mode carrière, en mode, quel que soit le mode que vous ayez choisi, le centre d'échange, quand vous envoyez des animaux dans le centre d'échange, ne peut contenir que 50 animaux, pas plus. Que vous posiez un centre d'échange, deux centres d'échange, trois centres d'échange, ça ne changera rien. C'est tout simplement que le jeu euh, euh, dit que dans votre centre d'échange, vous ne pouvez pas avoir plus de 50 animaux stockés dans le centre d'échange. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez, ben, euh, vous êtes arrivé, à, vous en avez envoyé 60, admettons, un centre d'échange. Quand vous allez vouloir en acheter ici, vous aurez un cadenas, vous ne pourrez rien faire. Et on était nombreux et j'ai eu le problème à se dire « Mais mince, pourquoi je ne peux plus acheter d'animaux Je suis bloqué, lui il va mourir, lui il est trop vieux, euh, je ne peux plus rien faire, je suis coincé. » Tout simplement parce que votre centre d'échange est plein. Donc 50 animaux parce qu'ils étaient trop vieux, donc les autres joueurs ne vont pas les prendre, parce qu'ils ont des stades vraiment catastrophiques, donc les autres joueurs ne vont pas les prendre. Vous n'avez pas pu les relâcher dans la nature. Donc quoi faire La solution elle est simple. C'est un youtubeur qui l'a donné. C'est tout simplement de faire, je reviendrai sur la zoopédie après, de faire, moi ce que j'appellerais plutôt un enclos retraite. C'est-à-dire que euh, pour éviter d'être coincé, euh, à l'écart de votre bah, des de, de, de, de, de visiteurs, etc., vous pouvez mettre un enclos, hein, deux enclos, trois enclos, je ne sais pas, celui-là, j'aurais pu le diviser en trois. Et les animaux qui sont stériles ou vieux, au lieu de les stocker dans le centre d'échange et me bloquer, je les mets, euh, je les mets ici, ça je l'avais fait pour les lémériens et les varirous. Euh, et tous ceux qui étaient stériles ou trop vieux, je les avais déplacés ici, ils avaient tout ce qu'il fallait, hein, bien sûr, il y, y, y a certains youtubeurs pas bien, bande de sadiques. Euh, ils les mettaient là-dedans et puis euh, pff, ils les laissaient mourir. Donc moi, ce n'est pas, pas un, un mouroir, mais ça sera, j'appellerais ça la maison de retraite, hein, plutôt. Et ils finissent leur vie, ils ont toutes les optimisations qu'il faut, ils ont un soigneur attitré et en fonction de mes enclos ah ben, je change le je change le, le mur je change euh, ben, les optimisations je change je vois par rapport ici à mon zoo euh, au niveau des animaux euh, ceux qui sont trop vieux je trie par espèce les animaux d'habitat euh, donc on va mettre tout par exemple voilà ici vous avez la maturité voilà donc vous voyez quand vous avez un petit euh, un petit rond rouge comme ça c'est que vous, votre animal est vieux il arrive à la fin de sa vie. Euh, l'appareil pareil, ici, j'en ai pas mal en lémurien. Donc, il euh, ben, va falloir que je fasse un petit check-up. Mais comme je vous ai dit, celui-là, je l'ai mis de côté parce que je rencontrais trop de problèmes, parce que je n'avais pas assez étudié la zoopénie, Mais par exemple, je pourrais diviser en deux euh, faire un enclos retraite chimpanzé, puisque c'est là où il y en a des vieux, et euh, les murs vers les roues de ce côté. Et puis, ben, je les transvase là, ils ont un soigneur et ils finissent leur vie euh, ben, dans leur enclos retraite. En ayant déjoué, en ayant tout ce qu'il faut et un soigneur attitré. Et puis, ben quand euh, ils meurent, j'appelle le vétérinaire qui les emmène. Puisque, ben, hélas, on ne peut pas les empêcher de mourir à moins de euh, aller dans les paramètres où il y a possibilité de faire que les animaux ne vieillissent pas, ne meurent pas, etc. Mais bon, ça c'est pas du tout réaliste. Donc, on revient sur la zoopédie. Alors... Donc, on a vu euh, au niveau du groupe, euh, comment ça se passe et de l'habitat. Il y a une autre chose qui est très importante, c'est la domination. C'est-à-dire, vous aurez des animaux qui vont avoir euh, des alphas. C'est-à-dire, euh, ils vont combattre pour savoir qui est euh, le chef au niveau des mâles, mais pas que. Vous avez aussi les femelles qui peuvent faire ça, ça se fait chez les hyènes. Chez les hyènes, vous avez les mâles et les femelles qui ont besoin d'avoir un alpha. Et dès que vous aurez, par exemple, je ne sais pas, un jeune adulte, par exemple, là, le tigre, il euh, n'y a pas de domination, mais s'il y en avait une, euh, ils ont un petit, le petit, il est bien, vous voulez le garder, vous agrandissez votre enclos, et il va y avoir un combat, s'il y avait une domination, il y aurait un combat entre le père et le fils, euh, pour savoir quel est le plus fort des deux, et qui c'est qui commande dans l'enclos, ça peut se passer aussi chez les femelles, donc il euh, n'y a pas de domination chez les mâles, mais il y en a aussi chez les femelles, donc faites attention à ça Ensuite, ce qui est super important aussi, c'est le système de reproduction. Alors, on s'y penche pas beaucoup dessus. C'est ce que j'ai pu voir. On fait des zoos, on dit « Ah, ben, t'as je mets le petit là, je mets je là. » Mais il y a un autre truc très important à, à savoir, c'est le système de reproduction qui vous en dit beaucoup. Euh, et il y en a plusieurs. Ici, on est sur la polygénie. Ça vous le met, les mâles ont plusieurs partenaires, tandis que les femelles n'en ont aucun. C'est-à-dire que euh, si vous avez, euh, des fois, ça, ça, ça c'est pas trop logique. Puisque là, on vous dit qu'on peut avoir jusqu'à un tout seul, deux maximum, un mâle et une femelle. Euh, les mâles peuvent avoir plusieurs partenaires. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'au niveau social, ça ne passera pas, puisque c'est un mâle une femelle, hors jeune donc, avoir après, si au niveau, euh, si admettons, le mâle, euh, après l'accouplement, se retrouve avec une fille, ça ne pose pas de problème de sociabilité. Il pourra alors s'accoupler avec sa fille aussi. Le mâle peut avoir plusieurs partenaires, tandis que la femelle n'a qu'un mâle. Donc, si vous mettez euh, deux mâles et une femelle, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, à savoir que vous avez, alors... Si vous avez un papier, un crayon ou vous regarderez la, la vidéo, vous avez au niveau euh, du système de reproduction, différents systèmes de, de reproduction et ce n'est pas à laisser de côté. Vous avez donc la polyandrie, c'est une femelle pour plusieurs mâles. Vous avez la promiscuité sexuelle, c'est ben, ils vont s'accoupler avec le plus proche et avec le plus réceptif. Vous avez la polygénie, c'est un mâle pour plusieurs femelles. La monogamie, c'est un mâle pour une femelle. Vous avez ce qu'on appelle la reproduction inconnue. Voilà, donc ça on ne sait pas. Vous avez le système matriarcat. Ce sont les femelles qui ont toute autorité dans l'enclos euh, et qui dominent. Donc, ce n'est pas le mâle. Euh, voilà, vous avez le système patriarcat. Où là, c'est le contraire, c'est le mâle qui a toute autorité et qui domine. Vous avez le népotisme, c'est-à-dire qu'un animal... Euh, à son chéri favori, enfin, il fait du favoritisme dans son groupe, il a sa femelle ou son mâle préféré, ça se passe chez les hyènes, vous avez le, le, le, né, le népotisme qui existe, donc il aura sa femelle ou son mâle préféré, ce qui n'empêchera pas le mâle, mâle s'il a une femelle préférée, d'aller s'accoupler avec toutes les femelles, mais simplement c'est euh, important parce que voilà, vous savez qu'il a une femelle préférée, donc le problème c'est que si elle meurt avant lui, ah, ça risque de ne pas le faire non plus. Donc euh, voilà, retenez bien ça, le népotisme, donc c'est du favoritisme. Et vous avez l'autogamie, euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de compagnon pour se reproduire, euh, style l'escargot, par exemple, en vivarium. Ben, tout simplement, euh, il se reproduit tout seul. Il a les deux gènes, il peut le faire tout seul. Donc voilà, vous avez ces systèmes de reproduction, et ça, il faut vraiment en tenir compte. L'autre chose qu'il faut tenir compte aussi, c'est ici, relation avec les humains. Vous avez, des, vous avez plusieurs choses qui vont être marquées. Vous avez neutre, confiant, vous avez timide. Et timide, des fois, vous avez, les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat Oui. Et là, au début, ça va bien se passer. Puis au bout d'un moment, ça se passe souvent pour les, euh, les oryctoropes. Euh, ça se passe bien, vous avez, puisque vous faites une allée euh, dans l'enclos. Euh, les, les visiteurs se baladent, euh, bon, vous mettez bien vos panneaux, ne pas nourrir les animaux pour l'éducation, vous mettez bien vos panneaux, euh, ne pas faire de bruit, ne pas déranger les animaux, euh, surtout quand ils sont timides, faites attention, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au début peut-être tout va très bien marcher, et d'un seul coup vous allez avoir une alerte, comme quoi euh, votre Orictorop par exemple, on va prendre son, <coughs> son exemple à lui, il est marqué ici, relation avec les humains timides. europe euh, ben on peut le prendre comme ça. Vous verrez mieux ce que je veux dire, peut-être. Voilà. Donc, il est timide. Ok. Mais les visiteurs peuvent entrer dans son habitat. Le problème, il est que vous allez avoir des alertes incessantes euh, quand votre parc euh, quand votre zoo, euh, parc, oui, sera ouvert. Euh, comme quoi, il est stressé. Et euh, pourtant, les visiteurs peuvent entrer dans l'habitat. Donc, euh, moi, la solution que j'ai trouvée, c'était euh, de faire un enclos avec, une non pas euh, les, les visiteurs qui rentrent dans l'enclos, mais faire une avancée de l'allée avec une baie vitrée euh, qui, qui, qui est dans l'enclos, en fait, euh, avec des baies vitrées, euh, mais euh, tout autour euh, de cette allée que j'ai avancée, faire une petite maison qui rentre dans l'enclos, en fait, il euh, n'y a pas d'aller, il n'y a rien, simplement les visiteurs peuvent rentrer, ils sont dans l'enclos, mais euh, ça ne les embête pas aux oryctoropes. Et euh, au niveau de l'enclos, ce que j'ai mis tout autour de l'enclos, euh, j'ai mis des vitres, des vitres teintées, euh, comme ça, ça permet à votre animal de ne pas voir les humains, mais les humains de leur côté peuvent voir vos animaux. Donc euh, voilà, et vous aurez, vous éviterez les pics de stress. Donc faites attention quand il y a marqué timide et que les visiteurs peuvent y rentrer. Ça peut vous entraîner des alertes euh, de stress et vous ne comprendrez pas parce que vous direz « Mais je ne comprends pas, pourquoi il est stressé ?» Alors qu'on me dit que les visiteurs peuvent rentrer. Euh, pas toujours. Honnêtement, pas toujours. Euh, parce que ben Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est euh, dans des cas comme ça, leur faire des grottes. Euh, mettre les habitats euh, assez éloignés des allées que vous avez fait qui rentrent dans l'habitat ou leur faire un système de grotte euh, avec des cailloux euh, ou alors prendre les habitats et leur mettre des murs sur les côtés avec le mode construction euh, enfin quelque chose qu'ils aient pour se cacher ou creuser un petit peu euh, qu'ils aient une galerie euh, où ils peuvent aller se planquer euh, quand il euh, y a trop de monde mais il leur faut un endroit pour se cacher où ils ne voient pas les humains parce que sinon vous aurez un pic de stress et c'est pas bon donc, comme je vous ai dit, faire attention à l'âge. Euh, voilà. Ensuite, la maturité sexuelle, c'est euh, les bébés, vous savez qu'ils pourront avoir euh, des petits à leur tour. À l'âge qui est marqué ici, donc pour le c'est 2 ans. Vous avez aussi qui est important à savoir la stérilité. Donc, jusqu'à son plus vieil âge, euh, donc 18 ans, euh, on va dire que jusqu'à 17 ans, il peut faire des petits. Il n'est jamais stérile. Il y a d'autres animaux qui, euh, vous avez une, une date de stérilité. Par exemple, le panda, vous voyez, il vit jusqu'à 20 ans, il est stérile à 20 ans. Ce n'est pas le bon exemple. Euh... Alors là, c'est un exemple où ça ne tient pas la route. Euh, c'est un petit peu dommage, des fois, dans la zoopédie, ce qu'on trouve quand on l'épluche un petit peu. Euh, on vous dit que le panda roux, euh, la longévité de 10 ans, par contre, il serait euh, stérile à 15 ans. Or, s'il vit jusqu'à 10 ans, il ne peut pas être stérile à 15 ans. Il y a des choses comme ça un petit peu, euh, un petit peu euh, illogique. Hein donc, on ne va pas prendre cet exemple-là. Euh, donc lui, il n'est jamais stérile. Qui c'est -ce que je pourrais prendre? Alors, par exemple, le sapajou. On vous dit qu'il vit jusqu'à 51 ans. Donc, je ne sais pas, prenez un papier, un crayon si vous avez envie, ou si vous avez envie de jouer avec votre jeu comme ça. Moi, c'est juste des astuces que je vous donne parce que je vous dis, moi, j'ai galéré au début, je ne comprenais pas. Et j'en avais marre au mode franchise, c'était toujours la cata. Et je me suis aperçue qu'en étudiant vraiment la zoopédie à fond, et je pense que c'est la base de tout ce jeu. Euh, comme tout jeu de gestion, il y a des fois, c'est nécessaire d'avoir un, un calepin à côté euh, avec, euh, euh, vous prenez des notes. Ben, euh, euh, Vous savez que votre animal, il vit jusqu'à 51 ans. Donc, ça vous permet beaucoup plus facilement de, de, de, de pouvoir voir dans vos enclos ce qui se passe. Et qu'à partir de 30 ans, il ne fera plus de petits. Euh, donc, euh, est-ce qu'il est nécessaire de le, de le garder, euh, de le mettre dans le centre d'échange Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, attention, le centre d'échange est bloqué à 50 animaux, ça va très vite. Donc, vous savez qu'à 30 ans, il ne fera plus de petits. Mais par contre, qui qu vit encore 20 ans de plus, si tout se passe bien. Donc, euh, le petit système de la maison de retraite, je vous le reconseille. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, faire attention à ça, à sa date de stérilité et à son âge, à sa longévité, parce que vous risquez de garder des animaux dans un enclos, euh, surtout en mode franchise, qui ne vous rapporteront rien puisqu'ils ne feront plus de petits. Vous risquez d'être en surnombre, etc. Donc, euh, faites attention à ça et épluchez bien votre zoopédie. Ensuite, ce qui est important à regarder, c'est effectivement le nombre de petits que vous pouvez avoir par portée donc là pour celui là pour le sapajou capucin c'est qu'un bébé par portée euh, donc ça va mais alors les pans les facochères et tout ça c'est très bien pour démarrer en mode franchise parce que ça vous permet de euh, les flamangroises etc d'avoir énormément de, de de petits et que vous allez relâcher la nature ça va vous apporter beaucoup de feuilles etc euh, ou de l'argent mais euh, vous allez voir qu'après, sur le long terme, quand vous allez développer votre zoo en franchise, ça ne va pas être ceux, au début vous les aimez beaucoup, mais après vous les aimez beaucoup moins. Quoi. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, peut-être, où je vous montrerai comment je, euh, je fais pour gérer euh, mes animaux euh, sans me prendre la tête, hein, et où ça va très vite, et en un clic, c'est terminé, euh, tout, est, tout est bien euh, coordonné, géré et sans problème. Et c'est vrai que depuis que j'applique ces techniques-là, euh, je m'en sors très très bien au niveau gestion, euh, au, niveau, euh, bah, au niveau du zoo, il y a un roulement qui se passe super bien, je n'ai pas de problème, et puis mon zoo va très bien, voilà. Et après, la seule chose qu'il faut faire attention aussi, c'est la reproduction en captivité, si elle est facile ou pas. Il y a des animaux, euh, alors j'avais vu le problème au niveau euh, d'un vivarium, c'était avec la grenouille Goliath, euh, après de mémoire, je ne me rappelle pas, il y a certains animaux d'habitat, c'est le même problème, euh, on vous met qu'en reproduction, euh, c'est difficile. Voilà. Alors, je peux vous assurer que ça, euh, ça ne marche pas. Parce que euh, moi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas trop envie, j'ai envie de me focaliser sur les animaux d'habitat. Je mets des vivariums, mais euh, voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête à trop avec les vivariums. Et euh, donc, j'ai choisi des animaux qui avaient qu'un seul bébé à la fois ou euh, qui n'ont pas une reproduction facile. Or, pas plutôt le, le vivarium posé, euh, la température réglée, etc., etc., tout ce qu'il faut faire pour le vivarium. Euh, J'ai eu des petits. Donc, la reproduction difficile, tentem, parce que franchement, au niveau du vivarium, euh, je me suis retrouvée, ben, euh, elles n'arrêtent pas de faire des petits, donc c'est qu'elles sont très heureuses chez moi. Donc, euh, ça, je le mettrai entre guillemets. Voilà. Et ensuite, euh, ce qu'il faut savoir aussi, euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, euh, si dit au tout début de la vidéo, euh, faites attention, surtout en mode franchise, au euh, continent, au biome. Euh, comme je vous ai dit, le biome tropical, voyez par exemple pour euh, le Grizzly, la température est entre moins 10 et 28 degrés. Euh, pour l'hypotrag, c'est euh, 8 et 40. Euh, les hyènes, c'est 8 et 40. Et selon les continents, euh, tous ceux d'Afrique, en fait, euh, c'est entre 8 et 40. Je euh, le... n'ai pas sous les yeux si le jaguar... Euh, si je vous montre le jaguar qui nuit, euh, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Il est commun aux deux. Il y a des animaux communs à, à, deux, à deux continents. Donc, euh, on est bien dans les biomes tropicales, prairies et tempérées. 8, 42, vous voyez le, le, le, tundra, euh, le, le continent euh, tropical euh, regroupe quand même beaucoup d'animaux sans qu'on ait besoin de euh, mettre du chauffage. Euh, parce qu'évidemment, en hein, franchise, bon, quand on a un bac à sable, on est limité, ce pas gênant. Mais euh, ça vous permettra de faire des économies de chauffage. Si vous faites attention à tout ça, étudiez bien votre zoopédie. et Ça vous donnera beaucoup d'astuces aussi par exemple, ici, s'il y a des choses que vous comprenez pas, des fois, il y a des petites aides. Euh, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. C'est-à-dire qu'au niveau de, de, des besoins sociaux, euh, si vous, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Euh, si vous lisez ici, euh, les besoins sociaux, la reproduction, ils vous expliquent des fois certaines petites choses qui vont vous aider à mieux gérer votre zoo au niveau franchise. Donc, n'hésitez pas à, à bien lire là. Euh, tout n'est pas utile, mais bon, bah, c'est un jeu ludique aussi. Donc, vous allez apprendre des choses. Il ne suffit pas, vas-y, hein, je joue, euh, ouais, c'est cool, euh, je pose mon zoo, ouais, là je mets des tigres, là je mets des jaguars. Sachant que euh, les jaguars n'ont pas la même température, le même biome que par exemple les guépards ou les lions. Donc il y en a certains qui, euh, pour le, le, le, le design du zoo, mais ça c'est une question de goût, euh, vont mettre tous les félins ensemble. Euh, or ils ne viennent pas du même biome, ils ne viennent pas du même continent. Euh, ça va demander du chauffage euh, faire attention que votre chauffage n'empiète pas sur l'enclos d'à côté Enfin, euh, voilà, il y a plein de petites choses qui vont vous faciliter la vie si vous étudiez vraiment réellement la zoopédie euh, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo parce que moi franchement ça m'a sauvé parce qu'il y avait plein de choses que je cherchais que, que je ne comprenais pas et je cherchais et je me disais, bon sang, je respecte pourtant, mais non, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et la zoopédie est super importante et c'est la base de ce jeu. Les, les recherches aussi sont très importantes pour débloquer euh, les optimisations de nourriture, euh, les optimisations en jeu, euh, au niveau de l'habitat. Euh, tout ça, il faut le débloquer avec les recherches vétérinaires. Et ici, euh, ce qui s'est passé durant la bêta... Euh, beaucoup de youtubeurs qui avaient fait la bêta euh, lisaient ici que on pouvait pas il vous avez la possibilité de mettre plusieurs animaux ensemble euh, par exemple l'hypotrague vous pouvez le mettre avec l'autruche avec le buffle avec la girafe enfin avec tous ces animaux là euh, si vous respectez ce que je vous dis honnêtement euh, vous allez devoir faire là un sacré enclos un sacré enclos puisque euh, l'autruche, elle va demander tant sans petit, lui tant, tant sans petit, lui, la girafe, tant sans, sans avoir de petit, hein, on revient au, à ce que je vous expliquais au début, euh, chaque, euh, chaque animal va avoir tant de mètres carrés d'enclos nécessaires à son bien-être sans avoir de petit. Si j'ai un conseil à vous donner, oui, ça prend moins de place de regrouper des animaux dans un, dans un même enclos, mais c'est super dur à gérer. C'est super compliqué à gérer. Donc, euh, moi, personnellement, de mon côté, de mon expérience à moi, j'ai trouvé beaucoup plus simple de les séparer euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas euh, la, la même température demandée euh, et que ça prend beaucoup de place. Après, quand, quand, quand, si vous êtes vraiment un expert, euh, comme le disent beaucoup de gros youtubeurs qui sont sur la bêta depuis le, le début, ou qui jouaient avant à, aux autres jeux précédents de frontières de gestion, etc. Euh, ils le conseillent aussi au début. Hein, euh, si vous êtes comme moi, vous débutez sur, vous avez débuté euh, sur Planète Zoo, euh, les jeux frontières, vous n'avez pas fait les autres avant. Ben, ils déconseillent de, de mélanger les, euh, les espèces, plutôt de faire des enclos séparés pour une meilleure gestion. Et après, quand vous avez bien compris le système du jeu... Rien ne vous empêche de faire un autre zoo et de, et de mélanger les espèces pour voir comment vous vous en sortez. Donc, il y a des animaux qui peuvent se mélanger ensemble. Et il y en a d'autres, ce pas possible. Mais par contre, euh, au niveau de la bêta, quand vous allez sur YouTube et que vous regardez des, des gros youtubeurs qui, qui, qui ont présenté ce jeu et qui ont fait ce jeu, ils avaient lu ici que à partir du moment où il y avait ça, contrairement à euh, l'hypotrag où on trouve ça, euh, ben, c'est que l'animal, on pouvait pas le mélanger avec une autre espèce. C'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, euh, si on lit bien, c'est pas cette espèce ne veut pas partager son espace avec d'autres espèces. Est, il y a écrit cette espèce ne tire pas davantage à partager son espace avec d'autres espèces. Ça lui apporte rien en fait. Contrairement à l'hypotrague, où c'est marqué là, il tire des avantages à partager son habitat avec ces animaux-là. Voilà, D'être mélangé, il tire des avantages, lesquels ça, je ne me suis pas encore penchée sur le problème. Mais en tout cas, euh, ça ne dit pas que le guépard, vous ne pouvez pas le mettre avec autre chose. sûr que si vous le mettez avec un pain, ça va pas le faire. Euh, si vous le mettez, euh, je sais pas, moi, avec un grizzly, euh, ils vont se friter. Donc euh, bon, moi en tout cas, j'avais essayé. Ça n'avait ça pas marché. Euh, j'avais mis, euh, je crois, euh, Lyon euh, avec guépard au tout début, quand j'ai commencé. Je dis, bon, il ne tire pas davantage, mais bon, ça n'interdit pas. Euh, le problème c'est que dès que les guépards sont arrivés, les lions euh, leur sont tombés dessus, les ont bouffés. donc là, je laisse un point d'interrogation là-dessus, c'est pas interdit, ça ne dit pas que vous ne pouvez pas, ça dit simplement que ça ne tire pas davantage, mais je ne sais pas si en mélangeant des espèces, euh, ils ne se bouffent pas, peut-être les lamas avec autre chose, mais en tout cas, tout ce qui est animaux carnivores, faites gaffe, hein. euh, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la zoopédie, donc bien faire attention à la vulnérabilité de l'espèce euh, pour résumer, bien faire attention au continent, au biome, à la superficie de l'habitat, s'il y a de l'eau ou pas d'eau, euh, la température, les clôtures, faire attention à la taille du groupe que vous allez mettre. Le système de domination, s'il y a de la domination ou pas, mâle ou femelle. Le système de reproduction, lequel c'est s'il est timide ou pas avec les humains, ce qui nécessitera que vous leur mettiez quelque chose pour se dissimuler des humains, que les, les visiteurs ou non rentrent dans l'enclos. Euh, ça peut être les, les, les, les verts teintés, ça peut être des, des, des, des grottes, ça peut être voilà, où ils peuvent aller euh, se, se cacher que les visiteurs ou non rentrent dans l'habitat, bien sûr, leur longévité, la maturité sexuelle, leur stérilité, euh, et puis le nombre de petits que vous allez avoir, et la reproduction, savoir si elle est facile ou pas, euh, selon ce que vous voulez faire dans vos zoo, et bien sûr, développer, euh, euh, grâce aux recherches vétérinaires, euh, tout ce qui est euh, ben, amélioration euh, de la nourriture. Autre chose à savoir, c'est que au début, euh, vous allez en mode franchise tout du moins euh, débuter je cherche la porte de l'enclos elle est là alors vous allez débuter avec euh, de la nourriture vous l'avez là quand vous allez cliquer sur votre enclos sur la porte du soigneur vous allez avoir euh, ben, la propreté de votre de votre enclos euh, le statut de la clôture donc je vous conseillerai ici de mettre, euh, moi j'ai vétérinaire chaque mois, mais vous pouvez le mettre tous les trois mois. Bon, là c'est parce que c'est dans un parc en euh, bord de bac à sable illimité, donc ça, a, ça a très très peu d'importance. Par contre, euh, en mode franchise, mettez le mécanicien euh, chaque mois ou tous les deux mois et euh, le veto tous les trois mois. Par contre, mettez le soigneur sur tous les mois. Euh, et quand il y a besoin, vous vérifiez vos clôtures, surtout quand l'inspectrice vient comme vous avez l'œil là, ça veut dire qu'elle est en train de visiter le zoo. Vous appelez vous-même, euh, ben, vous cliquez sur les trois, quand l'inspectrice elle est là, vous cliquez sur les trois pour voir ben, ici le, le, le degré de propreté, là est 100%. Il ne faut pas que votre clôture descende à 10%. Là on est à 97 sur 100. Euh, si j'étais à 90, j'appellerais le mécano pour qu'il vienne vérifier la clôture. Euh, il voilà. ne faut pas que ça descende en dessous de 10% sinon vous appelez euh, le mécano euh, de vous même ici en cliquant là vérifiez aussi parce qu'il y a encore des petits bugs des fois les soigneurs sont buggés dans les maisons alors il y a un moyen de le savoir c'est quand vous avez un soigneur euh, euh, vous lui avez demandé de venir donner à manger à vos animaux euh, vous ne le voyez pas arriver il ne vient pas Allez dans la cabane du soigneur vous avez possibilité de le faire là dans vos employés. Euh, par exemple, il est où lui Il est là. Je vais essayer d'en trouver un qui est dans une. Euh, elle, elle, elle, elle, se, elle, elle se balade. Ça. Alors, est-ce que lui, il est où là Il est en train de soigner. Euh, je vais y arriver à en trouver un. Bon, on va faire la salle de repos, puisqu'il y en a un qui a une salle de repos, mais c'est pareil. Quand vous les trouvez pas, et que vous voyez qu'ils ne viennent pas, vous cliquez ici sur le petit, euh, le, petit, euh, le petit onglet là. Ça va vous amener où est votre soigneur Donc, il est en salle de repos, on le voit là. Alors ça, n'hésitez pas à le faire quand vous voyez que le soigneur ne vient pas. Euh, vous c'est que j'ai euh, la cabane de vétérinaire ici alors ce qui se passe des fois donc n'hésitez pas quand vous voyez que le soigneur ne vient pas ici quand vous zoomez et que vous rentrez dans l'habitat euh, de la cabane du soigneur vous allez voir votre soigneur ici euh, qui prend dans le frigo des plats et qui les prépare là pour euh, vos animaux si vous voyez que euh, quand il prend dans le frigo il a les mains vides vous mettez, je ne sais pas, comme ça. Vous voyez qu'il a les mains vides et qu'il fait non-stop le même truc, mais qu'il n'y a pas de plat qui se pose là. C'est qu'il est bugué. Donc, il ne viendra jamais donner à manger à vos animaux. Vous risquez les perdre. Il risque de mourir de faim, mourir de soif. La seule chose qu'il y a à faire, c'est pas compliqué. Vous le licenciez. Vous le laissez quitter le, le cabinet là, de, de vétérinaire. Vous attendez qu'il soit sorti. Vous l'aurez embauché. Et il sera débugué. Le seul truc, c'est qu'il faudra le ratitrer à, à l'enclos, etc. Mais c'est une des solutions qui a été donnée euh, pour résoudre ce bug et elle fonctionne. Ou alors, vous le licenciez et vous le remplacez immédiatement par un autre soigneur. Si vous ne lui avez pas donné de formation, qu'il qu est débutant euh, et que vous ne l'avez pas monté en formation, ce serait dommage de, de, de virer quelqu'un que vous avez formé puisque vous avez mis de l'argent... Euh, pour le former et que vous preniez quelqu'un de débutant il faire le reformer donc vous le licenciez vous le remboucher immédiatement et s'ils sont au même niveau vous en prenez à nouveau vous le posez tout de suite et euh, tout ira bien de toute façon le mieux euh, c'est de mettre deux soigneurs par habitat comme ça vous n'avez pas de problème idem pour les vendeurs euh, mais ça on le verra dans notre gestion mais je vous le dis vite fait au niveau des vendeurs euh, si vous voulez pas qu'une boutique reste euh, sans vendeur parce qu'ils ben, ont besoin d'une pause repos euh, ce que vous faites, quand un de vos vendeurs euh, part en repos, vous en embauchez un autre. Et comme ça, il fera un roulement. Si vous embauchez dès le début euh, deux vendeurs, euh, par exemple, je ne sais pas. Euh, de toute façon, vous aurez une alerte qui vous dit, ah, mais tel magasin est fermé depuis trop longtemps. Euh, là, voyez, je... lui, par exemple, au début, vous en avez un. Dès que vous posez le, la, le, la station de nourriture ou de boisson, donc... Euh, au début, ce n'est pas gênant. Par contre, dès que vous voyez que vous en avez un qui part en, en repos, quand il part en repos, vous en embauchez un autre. Vous le mettez devant la boutique. Si celui-là part en, en pause, vous le mettez devant la boutique. Il va prendre le relais et ils feront un roulement. Ils ne seront pas en pause en même temps. Si vous embauchez dès le départ deux de, de vendeurs pour cette boutique-là, admettons, où j'en ai deux, hop, vite, ils sont tous les deux en train de travailler, j'en mets deux de plus. Vous en aurez qui, qui, qui vont tourner en rond, qui vont se tourner les pouces et vous les payerez pour rien. Ça, ça, ça compte beaucoup pour le mode, mode franchise, pour vous en sortir. Donc, vous attendez qu'il y en ait un qui parte en pause, vous en rembauchez un, il va prendre la relève et ils feront un roulement. Voilà, ça c'est une des astuces qui a été donnée. Donc, je vous en fais part. Euh, il a été aussi conseillé euh, de donner deux soigneurs par enclos. Euh, un mécano par enclos, et euh, vous mettez euh, quand vous attribuez les zones de travail, mais ça c'est plus dans le côté gestion et plus du tout dans ce que ça a à voir dans cette vidéo qui était la zoopédie. Mais euh, on y reviendra dessus si vous le souhaitez, vous me le direz dans les commentaires. Euh, il est conseillé donc de mettre un mécano par enclos, comme ça, ça évite de dire ah, mais c'est pas toi qui est allé euh... ah mais non Pierre, c'est pas toi qui devais aller euh... ah bah ben moi je croyais que c'était toi, non, vous mettez un... deux soigneurs par enclos un mécano par enclos euh... et quand vous avez fait ça, pour réparer les... tout ce qui a réparé hein, que ce soit euh, les toilettes euh, les euh, les shops euh, les vivariums enfin euh, tout ce qui, qui demande de l'électricité euh, ça peut être euh, les, euh, les panneaux, ça peut être euh, les bandes d'information ici qui tombent en rade. Hein. Euh, tout ça, vous, vous mettez des mécanos propres. Euh, après à chacun ben, un mécano pour les vivariums, un mécano pour euh, les tortues, un mécano machin et après tout ce qui est vos, vous en mettez un qui s'occupe que euh, ben, de réparer vous voyez les, les générateurs ou les, ou les traitements d'eau que, que vous mettez dans votre parc et vous verrez que vous allez vous en sortir mieux et vous n'aurez pas de, de, de soigneur euh, euh, qui viendra pas donner à manger à vos animaux ou de mécano qui vient pas réparer parce qu'il est en train de réparer là bas au euh, moins si vous en mettez un par enclos, vous en sortirez beaucoup mieux. Voilà, ça c'était des astuces que je tenais à vous donner. Donc ça, c'était vraiment centré sur la zoopédie. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'au niveau gestion, je vous explique les zones de travail, etc. Parce que c'est pas toujours clair. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des tutos, euh, quand on débute dans ce jeu-là, euh, surtout au niveau construction, on sort des tutos avec un mal de tête incroyable, surtout quand on n'aime pas les maths, hein, si vous êtes comme moi que vous n'aimez pas les maths, euh, ça demande, euh, c est, c est, c est, au niveau construction, c'est un jeu qui est poussé au niveau de la construction. Ça demande une grille, c'est des 4x4, 2x2. Franchement, quand vous regardez certains tutos sur YouTube, euh, vous ressortez avec mal de tête, pas possible. Euh, vous n'avez absolument rien compris, vous avez décroché, c'est trop mathématique, vous avez l'impression de vous retrouver en maths sup, euh, c'est ingérable. Donc, euh, le mieux, c'est de tester par vous-même, de, de faire des tests, vous y arrivez, vous n'y arrivez pas, vous allez comprendre petit à petit le système des grilles, des machins, Ça c'est au niveau build. Et au niveau de la gestion, c'est pareil, euh, il faut faire des groupes, c'est quoi les groupes, euh, etc. Donc, si vous voulez que, que je vous fasse une autre vidéo... Euh, sur les comment euh, comment faire les zones de travail etc etc pour que ça tourne bien que vous n'ayez pas de problème vous me le dites dans les commentaires et je vous le ferai avec plaisir j'espère en tout cas que tout ça vous aura aidé normalement si vous l'appliquez euh, vous devriez être comme moi je vois pas pourquoi moi ça marche ça, ça ne marcherait pas pour vous euh, en étudiant bien la zoopédie en respectant les continents en faisant des zones dans votre zoo un coin Amérique euh, Amérique euh, tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique du Nord, dans un, dans un coin avec les vivariums qui vont avec. Euh, d'un autre côté, l'Asie, d'un autre côté, les animaux africains, euh, tout ce qui est vivarium et tout, hein, tout ce qui dépend de l'Afrique, l'Asie, faites par thème euh, d'animaux, et non pas, euh, ouais je regroupe tous les... Les, euh, tous les félins là, tous les singes là, euh, parce que je vais faire une grande jungle, etc. Ils vont pas tous ensemble. Faites attention au continent, faites attention à la température et faites attention au biome. Le, la zoopédie est la base de ce jeu. Et euh, comme vous, euh, j'ai au début fait, euh, voilà, euh, comme tout le monde, euh, j'ai fait mon ZOO. Et puis, j'en avais pour super cher au niveau des, des, des chauffages, au niveau des, euh, bah des employés, au niveau de tout ça. Donc, euh, bah là, maintenant, ça va beaucoup mieux en franchise. Je vous le redis, c'est finger in the noise. Tout va bien. Je croise les doigts pour que ça continue. Là, je suis repartie en bac à sable sur un nouveau ZOO ou... Un euh, nouveau ZOO, non. Pas au parc. Un nouveau parc où euh, ben je, je vais faire en sorte de respecter euh, tout un faire un coin Amérique, faire un coin Afrique, faire un coin Asie, en respectant effectivement les températures, etc. etc. pour pas ne pour pas avoir le problème que j'ai rencontré ici ou dans l'autre précédent, c'était vraiment des bulles de, tout mineures. Hein. Euh, je débutais, euh, j'avais pas fait de grottes, pas de cascades, pas de choses comme ça. J'essayais je, de comprendre un petit peu le jeu. Et euh, j'avais toujours ce problème de sociabilité des animaux, ce problème alors que j'avais tout respecté. Il y avait bien le bon nombre d'animaux de, de, dans les enclos. Tout allait bien, mais il y avait des, des, des trucs que je ne comprenais pas. Et en fait, dans la zoopédie, quand on étudie bien, euh, qu'on respecte bien les continents, qu'on respecte bien le mètre carré d'habitat, qu'on respecte bien la température... Qu'on respecte bien tout ce qui est expliqué dans la Zoopédie, qui est la base du jeu, je vous le répète. Si vous faites euh, comme ça, au pif, ben je pose là, j'ai envie de mettre des jaguars, puis je vais dans la Zoopédie, je vais voir à côté, je mets ça. Mais en fait, ils ne vont pas du tout ensemble, vous allez du moins en franchise, ne jamais vous en sortir. Donc j'espère, en tout cas, que ça vous aura aidé. Et euh, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, et on se retrouve très vite en live, sur Twitch. Ou alors sur une autre vidéo, peu importe, euh, sur notre jeu, je ne sais pas. Vous avez la chaîne YouTube, vous savez que je suis en live que sur Twitch. Vous pouvez supporter la chaîne via Tipeee, euh, qui vous permet pendant deux secondes de regarder euh, deux secondes de votre temps une publicité. Vous en regardez deux trois, ça vous prend euh, six, six secondes, et c'est un bon moyen. Euh, pour ceux qui demandaient, oui, j'aimerais bien faire des dons pour supporter les chaînes, mais euh, je n'ai pas de carte bleue, je suis mineur, j'ai pas d'argent, machin, euh, ben, c'est un moyen de, de supporter les chaînes, Tipeee. C'est-à-dire que vous regardez les publicités, elles durent deux secondes. Et à chaque fois que vous allez regarder une publicité, si le youtuber ou le streamer de Twitch un compte euh, Tipeee, normalement vous l'avez dans sa chaîne, hein, c'est détaillé. Euh, ça permet tout simplement de, à chaque publicité, le, le youtubeur ou le streamer que, que, vous, que vous suivez garde, gagne un centime par publicité. Voilà, c'est un centime. Donc, euh, c'est déjà ça. Un centime plus un centime, ça fait un euro. Puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, 1000 publicités, ça fait un euro. Euh, voilà, et... Euh, ça, permet, ça vous permet, sans sortir d'argent, de supporter euh, vos YouTubeurs ou vos euh, Twitchers préférés. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. J'attends vos retours de commentaires, si ça vous a plu ou pas. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur le mode gestion ou pas. Euh, comment ça se passe, comment on, on fait les, les zones de travail, etc. On verra aussi si euh, pour le, le build, les allées, etc. etc. Alors, on verra tout ça. J'attends vos retours. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et à très vite pour un prochain live sur Twitch ou une prochaine vidéo. Bye bye.